Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Aujourd'hui je vais vous faire la démonstration de la configuration pour ne pas élargir la recherche automatiquement dans un résultat de recherche. Donc ici vous avez un Bokeh qui présente un résultat de recherche par défaut et on va faire une recherche qui aujourd'hui est élargie automatiquement par Bokeh. Donc, si on tape une recherche qui devrait être élargie. Qu'on lance la recherche. Voilà, on obtient un résultat de recherche. D'ailleurs, un hein, qui nous indique qu'il a été élargi. Hein, résultat de la recherche, recherche élargie triée par pertinence. Donc aujourd'hui, ce fonctionnement-là euh, peut être évité, c'est-à-dire que par rapport aux termes euh, que nous avons sélectionnés, que nous avons tapé, on souhaiterait en fait, avoir un résultat qui nous renvoie aucun résultat. Donc pour ça, on va se rendre du côté euh, administration. Je vais me rendre dans l'écran de configuration des variables. Et je vais rechercher le paramètre sur la recherche qui va me permettre de désactiver ce fonctionnement. Et voilà, le voilà ici. Donc, étendre automatiquement le résultat de recherche en rajoutant des « ou » entre les mots « saisis ». Donc celui-ci, on le désactive. Je retourne à ma recherche. Et là, tout de suite, hein, donc là c'est instantané, il hein, n'y a plus de recherches qui sont faites. On a la recherche, une recherche qui devait être élargie, qui ne renvoie aucun résultat trouvé. Voilà pour cette démo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne bokeh.